À tous, merci pour l'accueil. Euh, on va faire une petite pause tech avant de partir manger. Je vais pas vous parler PHP, j'en serais bien incapable. Et je vais plutôt vous parler euh, d'équipe auto-organisée avec un petit retour d'expérience d'une équipe euh, que moi j'ai trouvé incroyable. J'en faisais partie et je vais vous raconter ça. Moi, c'est David Lézé, je suis coach agile chez s 2 i West à Rennes. À euh, côté de ça, je fais aussi de la formation autour de l'agilité, des rôles, de, du Kanban, de plein de choses. Euh, mon métier le plus dur, c'est d'être papa de deux enfants. Le reste, c'est simple. Et puis, euh, depuis le premier confinement, euh, je m'ennuyais un peu de ne pas trop faire de conf. Enfin, ça s'est un peu arrêté, euh, net, cette, cette activité-là. Hein. C'était un peu pénible. Du coup, j'ai commencé à mettre du contenu sur une chaîne YouTube à propos d'agilité, de produits, de facilitation, de plein de trucs. Euh, si vous êtes curieux, allez voir. Je publie quand j'ai le temps. Et on va parler aujourd'hui d'équipe auto organisée Si vous prenez n'importe quel papier qui parle d'agilité, vous allez trouver ce concept plutôt simple. L'équipe est auto-organisée. Elle décide elle-même de ce qu'elle fait, quand elle le fait, qui le fait et comment elle le fait. Ça, ah, la théorie. En pratique, je vois à peu près autant d'équipes vraiment auto-organisées qui fonctionnent que de plats légers à Lille. Croyez-moi, je suis allé une fois donner une conf là-bas, j'ai fait l'erreur d'aller au dîner des speakers, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Euh, je n'étais pas prêt. Voilà, pas prêt. Euh, tout ça pour dire que c'est plutôt un truc rare de voir euh, cette magie opérer. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une telle équipe. C'est tellement cool que euh, ça m'a fait changer de métier. Et je vais vous raconter de l'intérieur, en tant que dev, euh, comment ça marchait, qu'est-ce qui était cool, et puis aussi, je vais vous ouvrir notre boîte à outils euh, pour que vous puissiez piocher 2 trois trucs que vous avez envie de tester chez vous et peut-être euh, améliorer un peu la manière dont vous vous organisez euh, dans l'équipe. Premier truc, à quoi ça ressemble une équipe auto-organisée Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec ça Première chose, le fameux rythme soutenable. C'est quoi ça Dans les faits, moi j'ai quitté ce projet au Sprint 27. Je ne suis pas arrivé au Sprint 1. Euh, et on maintenait ce rythme de manière permanente, sans intersprint, évidemment. Un jour, si vous voulez m'énerver, je pourrais vous parler de cette notion totalement débile, sans devoir rusher en permanence pour finir et finir complètement épuisé. Non, on avait cette capacité à accélérer quand il le faut, se reposer ensuite, un peu comme une équipe de sport qui évolue, qui s'entraîne, qui a ses matchs, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une osmose, qu'est-ce que j'entends par là Je vois beaucoup d'équipes où personne n'est d'accord, ni sur les besoins, c'est complètement con de faire ce truc-là, euh, mais s'il faut le faire, ni sur les solutions. Ah ouais, t'as fait ça comme ça mmh, J'aurais pas fait ça, moi. Je vois beaucoup ça. Euh, généralement, c'est assez euh, conflictuel, et surtout, euh, les tensions qui, euh, qui viennent de là, c'est pas un truc euh, top pour bosser ensemble. L'autonomie, forcément, quand je dis euh, équipe auto-organisée, on, on, on pense autonomie. Sur euh, cette équipe et ce projet, il y avait une chef de projet. Euh, en revanche, elle était à 50%. Et 75% de son 50%, attention pour les maths, faites les calculs si vous en êtes capable, moi ce n'est pas le cas, euh, étaient consacré à faire du reporting. J'étais dans une boîte qui adorait le reporting. On, on, on déclarait ce qu'on faisait à l'heure. Euh, je ne vais pas m'étendre sur la pratique, je ne suis pas forcément un grand fan. Et. Euh, bah, agréger toutes ces données, en faire des rapports intéressants, etc., ça euh, prend du temps, donc l'intégralité de son, de son temps était passée là-dedans, et surtout, c'est quelqu'un euh, que je respectais beaucoup, de très intelligent, et qui a parfaitement vu que euh, la meilleure façon de fonctionner pour cette équipe, c'était de la laisser faire elle-même. Donc très intelligemment, elle nous laissait euh, nous auto-organiser de manière opérationnelle pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Et justement, les résultats, c'est quoi bah, C'est de la valeur métier qui tombe tous les 15 jours en production. Non, parce que tout le reste, c'est bien gentil. Hein. Mais si vous ne produisez rien, s'il n'y a rien qui marche, bon, bah, c'est juste une bande de potes qui s'amuse dans un bureau. Non. Euh, c'est cool, mais avec les résultats. Alors, notre recette. Je dis bien notre recette et pas la recette. Parce que ce serait évidemment totalement utopiste de croire qu'il y a une recette universelle pour faire un truc qui marche. Euh, D'autres diraient « there is no silver bullet » mais euh, malgré tout c'est intéressant donc je vous pose trois trucs euh, qui pour moi sont assez fondateurs dans la manière dont on fonctionnait la première chose réunir des gens passionnés réunir des gens qui aiment ce qu'ils font qui aiment lever, se lever le matin pour venir coder sur le produit j'ai pas dit qu'ils aiment se lever le matin hein. il y en a certains ils aimaient ça mais plutôt vers 11h euh, bref le deuxième truc la compétence, je ne le dirai jamais assez, essayer de faire de l'agilité sans avoir un minimum d'excellence technique, c'est une hérésie. Quand vous demandez à des gens, sur une période de 10 jours, de faire de la conception incrémentale jusqu'à la mise en production alors qu'ils n'ont aucune maîtrise technique, c'est une boucherie. Bon, en cycle en V, ça ne marche pas beaucoup mieux en vrai. Mais au moins, c'est long, vous pouvez masquer un peu le truc. Et le troisième... Ah oui, non, il n'y a pas que moi qui, euh, qui dit ça. Euh, tac, ah, raté, pardon. Je ne sais pas où sur, sur quel slide je suis. Euh, tac, tac. Pardon, pardon, pardon. Comme ça. Normalement, on doit voir un tweet de Monsieur euh, euh, Henrik Nyberg à l'Ariel. Oui, non, on s'en sait rien, on s'en fout. Euh, bref, euh, Henrik Nyberg, le papa de l'agilité chez Spotify, euh, a dit un truc euh, juste euh, totalement vrai. Si votre code source est pourri, c'est pas en mettant des post-it sur les murs que ça va vous aider. On peut être plus d'accord avec ça. Enfin. Euh, les j'arrive vraiment pas à voir où je suis c'est un enfer hop j'ai pas de retour euh, tac tac tac je suis désolé je fais n'importe quoi voilà Hyper. Si, si, si vous n'avez pas vomi dans ce magnifique transfert de slide je vous félicite euh, tac le dernier point c'est des valeurs communes euh, je vous ai mis celle ci respect engagement courage transparence si vous avez déjà lu le scrum guide ça doit vous parler et euh, qu'on soit clair, ouais, je ne suis pas où il faut encore. Hein. Voilà. Euh, qu'on soit clair, ces valeurs, elles n'étaient pas affichées sur les murs. Ça, avec une belle typo, là, magnifique. C'est très joli pour décorer les open space. Euh, on ne les avait même pas explicitées. On n'a jamais fait d'atelier pour dire quelles sont nos valeurs. Moi, je vous le dis a posteriori, à froid, ce sont les valeurs qui faisaient que ça marchait bien dans cette équipe. Ok. Dans les faits, comment ça marche Premier truc, partager, surtout, tout le temps. C'est une équipe où il y avait une communication permanente, une collaboration permanente. Je sais exactement ce que fait mon camarade en face de moi. Je sais quelle solution technique est utilisée pour faire tel composant, etc. C'est etc. Euh, une équipe qui parle beaucoup. Deuxième point, la solution est dans l'équipe. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes tech qui se retrouvent bloqués avec euh, des gens qui sont en dehors. Typiquement, pourquoi ça ne déploie pas automatiquement sur le serveur de recettes Ah ouais, ça bah, En fait, c'est euh, l'équipe euh, transverse d'amélioration continue qui gère le GitLab, euh, qui doit faire ça, mais leur, leur planning, il est charrette sur deux mois. Donc du coup, bah, euh, on, on livre à la main. Dix fois par jour Ouais, en fait, non, c'est chiant. Euh, alors, euh, bah on le fait une fois par semaine. Ouais, donc euh, l'intégration et le déploiement continu, on n'est pas vraiment dedans, là. Hein. Ouais, ben, bah, bah, on attend deux mois, quoi. maintenant bah, non, essayez de faire en sorte euh, que tous ces trucs-là, vous puissiez les gérer en interne dans votre équipe. Et enfin, une remise en question permanente. Euh, oui, un junior doit pouvoir challenger un senior. Et même si ça, le mec a 15 ans d'XP, que ça fait 3 ans qu'il est sur le projet, euh, ben bah, ouais, Kevin, quand il arrive et qu'il sort tout frais de l'école, il a des nouvelles idées. Donc, écoute-le, papy. Écoute-le, je te jure, il y a des trucs cool à dire. Et peut-être tu vas apprendre en plus. Je peux dire ça parce que je suis largement aussi. Euh, personne ne se repose sur ses acquis. Ça, c'est un mindset. Le mindset, c'est, il y a toujours moyen de faire mieux. Je ne peux pas euh, parler de tout ça sans faire la, dis la distinction entre une équipe et un groupe d'individus. On a une petite tendance... Euh, surtout dans les ESN, mais pas que, à créer des équipes à partir de fichiers Excel. Tiens, je vais prendre Michel, euh, José et Kevin. Ça match à peu près les compétences. Demain, vous formez une équipe et vous faites tel projet. Non, ça, c'est un groupe de gens. Ils ne se connaissent même pas. Euh, ce n'est pas une équipe. Nous, ce qu'on avait, euh, c'est des gens qui tiennent les uns aux autres. Et je vais vous donner deux, trois exemples. Les, les photos, là, hein, sur les murs, ça part d'une blague. Un jour, euh, Anthony, dans le fond, là-bas, sur la photo du fond, qu'on ne voit pas très bien, arrive à faire un truc super dur. Alors vous, les avez, vous allez vous marrer, on est à l'affût, mais je vous parle de ça, ça fait un petit bout de temps. Et en gros, il devait monter un environnement dockerisé pour faire tourner du PHP Symfony, euh, sauf qu'il n'y connaissait que dalle, euh, et qu'il a vachement galéré. Et quand il a enfin réussi, il a exulté, il a levé les bras en l'air, et moi j'aime beaucoup prendre ce genre de photos. Euh, et je lui dis, t'es juste trop beau, il faudrait que je t'encadre. Donc lui, il a pensé que c'était une blague, sauf que moi, je ne blague pas. Et le midi, je suis allé chez Ikea acheter des cadres. Évidemment, je n'en ai pas acheté un. J'en ai acheté pour toute l'équipe. Et ce qui se passe dans ce genre d'équipe, c'est que très rapidement, tout le monde a son cadre. Parce qu'on est hyper content de ce qu'on fait, parce qu'on euh, adore célébrer. Et je vous assure que quand vous rentrez dans ce genre de bureau, et qu'en face de vous, vous avez le Wall of Fame, euh, des gens qui sont hyper contents dans des cadres, c'est assez marquant. L'entraide. Le but, ce n'est pas d'être fort individuellement. Et croyez-moi, il y avait des brutes épaisses sur ce projet. J'étais largement le plus nul. Mais le but, c'est comment mettre son énergie au service du collectif pour atteindre un résultat. Ça change tout, en fait. Parce que plus vous êtes fort, plus vous faites grimper le collectif, plus les résultats ils sont incroyables. Quand vous arrivez à faire ça versus, en fait, je suis trop fort, regardez, j'ai fait plein de trucs. Ouais, c'est bien, mais ton copain, il galère à côté. Oh, je m'en fous. Non, ce n'est pas ma façon de travailler. Liberté, liberté d'expression. Ça, c'est dur à obtenir. Aucun tabou, on peut dire à peu près tout. Ça permet, ça permet quoi Ça permet de dire, si moi, j'ai fait un truc naze, David, ce que tu as codé, c'est mauvais. Je ne m'amuse pas à prendre des pincettes. Je ne m'amuse pas à euh, y aller tout doucement, etc. Non, c'est mauvais, c'est mauvais. Et je suis tellement sûr qu'il n'y a pas d'attaque personnelle dans ce truc-là que je suis OK pour le recevoir. En gros, on avait un niveau de sécurité psychologique tellement élevé qu'on pouvait se dire à peu près tout. L'inverse de ça, quand votre sécurité psychologique elle est hyper euh, basse, c'est que vous allez mettre un milliard de pincettes pour dire la même chose, mais que la personne elle va quand même se vexer. C'est assez pénible, donc bosser là-dessus. Ok, je vous ai euh, un peu teasé et je vous ai dit à quel point c'est cool maintenant. Je vais essayer de vous donner quelques outils, quelques trucs qu'on a utilisés euh, pour mettre cet environnement en place et pour travailler comme ça. Le premier truc, de la, du code review systématique. Alors attention, parce que c'est encore un sujet qui m'énerve. Je ne parle pas du code review en mode, tu as besoin d'un tampon pour intégrer la base de code source. Hein. Sinon, ça va pas sur master, faut que ça passe par un senior parce que tu es nul. Ça, c'est insupportable. Non, je parle du code review qui permet de relire du code et faire Eh, hey, ça fait ça. Si tu veux, il y a un nouveau truc vachement plus élégant. Ça te dit On regarde ensemble, je te montre et on apprend ensemble. Ça, ça m'intéresse. Deuxième truc automatiser au maximum. On est des devs. Arrêtez de faire des builds à la main arrêtez de faire de la doc à la main arrêtez de faire des tests à la main. C'est pénible. Ça n'apporte pas de valeur. À la place, vous automatisez tout ce que vous pouvez. Les seuls trucs que vous ne pouvez pas automatiser, bah, prenez un stagiaire. Euh, non, il ne faut pas dire ça. Euh, la suite. Transmission du savoir. J'ai vu ça quasiment nulle part ailleurs. Donc Du coup, je vous le donne. Quelqu'un qui code un truc et qui utilise telle nouveauté d'un framework, etc. typiquement sur ce projet-là, on était sur Spring, il trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il fait il se lève, il va au tableau, il prend un feutre et il demande au reste de l'équipe, « Ça vous intéresse que je vous explique ce que je viens de faire ?» Et on part pour une demi-heure de travaux pratiques sur Spring. On peut faire du live coding, on fait faire tout ce qu'on veut. Bref, toute l'équipe en profite, tout le monde progresse. C'est une super pratique. Je ne la vois jamais. Faites-le, c'est trop bien. Sortir du bureau. bah ouais, Pour créer une, un collectif euh, d'individus, euh, il y a un moment, le bureau c'est bien. Faites aussi autre chose. Allez au meet-up. Allez aux conférences ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire la chenille pour faire du team building. C'est un agiliste qui vous le dit. Euh, en revanche, si vous avez des, des sujets, des passions en commun, et ça peut être la tech, bah, profitez-en. Bon, la première fois que j'ai donné ce talk, il y avait les gens de l'équipe dans la pièce. Et ils m'ont dit « David, c'était pas mal ton talk, mais par contre, tu n'es pas honnête. »« Où ?» On dit « Ouais, ok, on a fait du team building en meet-up. Mais le vrai team building, on l'a fait au bar. »« Ah, c'est pas faux. Euh, » On a, on a bu beaucoup de bière, euh, on est breton, et c'est aussi comme ça qu'on euh, aime passer du temps ensemble. Je cache, il y en a qui sont, certains qui sont timides. Non, je rigole, c'est pas vrai. Euh, la suite de nos outils. Un espace dédié. Alors rappelez-vous, il fut un temps où on pouvait travailler ensemble dans un bureau et se faire des bisous. Euh, je sais, ça paraît loin, mais c'était hyper important pour nous d'avoir une pièce euh, fermée, dédiée, dans laquelle on pouvait mettre notre déco, etc. C'est etc. une équipe qui était soit très silencieuse, très focus sur ses tâches, ou très bruyante. On écoutait du rap à fond, on jouait au basket avec tout ce qui nous tombait sur la main. Bref, être nos voisins, c'est à peu près un cauchemar, On en excuse encore. Mais cet espace-là, ce petit cocon, euh, a euh, permis de créer aussi des choses, permet de fermer la porte aussi, et des fois, de régler des, des situations internes sans pour autant que l'ensemble de l'entreprise entende. Bref, je le conseille si vous pouvez le faire. Ce que j'ai appelé de Sonar Challenge, euh, c'est la volonté de toujours faire mieux en termes de qualité logicielle. Toujours essayer de finir un sprint avec moins de code source que quand on a commencé. Pour ceux qui la connaissent, c'est un peu la règle, la règle du boy scout. Euh, L'analogie, c'est euh, les scouts, quand ils partent d'un campement, ils essayent que ce soit plus propre que quand ils arrivent. Euh, je, je crois que c'est oncle Bob qui a, qui, a, qui, a, qui a sorti ça il y a très longtemps. Eh ben, euh, c'était un peu un mantra. Et enfin, des règles explicites. On parle d'auto-organisation. Donc l'équipe qui cherche à fixer comment elle a envie de travailler ensemble elle-même. Bah, posez le cadre. Posez le cadre et rendez-le explicite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une feuille à trois et on a posé les règles qui étaient importantes pour nous. Typiquement, on voulait que l'intégration continue, soit toujours ouverte, euh, On voulait que tout ce qui parte soit documenté, etc. etc. Tout ce que je vous ai listé ici. Euh, la phrase importante, c'est à la fin, seuls les, seuls les devs peuvent changer les règles. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui... Euh, qui est arrivé et qui a essayé de rajouter une règle. Mais non, on est en train de parler d'équipe auto-organisée. Ça n'a pas de sens. Euh, bref, alors, effectivement, quand on faisait une infraction à ces règles, on avait une croix, trois croix, à des croissants, c'est un grand classique. Je l'ai vu dans plein de boîtes. Mais je l'ai vu dans plein de boîtes, pas marché. Avec de la rancœur, euh, avec des gens qui ne jouaient pas le jeu, qui n'avaient pas envie, etc. Euh, là, c'était totalement différent. Euh, c'était nos règles. C'était comme ça qu'on avait envie de travailler. Donc, on acceptait, on acceptait la sanction euh, avec bonne humeur. Tac. S'il y a un truc, un message euh, que j'ai envie de laisser aujourd'hui, je pense que ce serait cette phrase. « La première pierre d'un produit extraordinaire, c'est la construction d'une équipe extraordinaire. » Je crois profondément dans cette phrase. Premièrement, parce que c'est moi qui l'ai écrit, et sinon je serais bipolaire. Euh, et surtout, parce que j'ai la conviction... Mais si vous prenez six ou sept devs super forts, des machines de guerre, mais qui ne peuvent pas s'encadrer, jamais de la vie vous allez créer un beau produit, un truc qui va sortir du lot. En revanche, prenez une bande de potes qui adorent vivre ensemble, avec des compétences tech, là la magie elle est incroyable. Donc, bien sûr, continuez à affûter vos capacités et vos compétences techniques, mais investissez aussi un peu sur l'humain, parce que quand on arrive à atteindre ça, c'est magique et je le souhaite à vous tous. Merci à vous, c'était euh, David Lézé. Si vous voulez continuer la discussion, donner du feedback, il y a les réseaux sociaux pour ça. Merci encore à la FUP pour l'accueil, et très bon appétit à tous. Merci. Merci.